Allez, salut tout le monde, c'est Ross. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mon nouvel ordinateur Bon, que je me suis acheté pour faire du montage vidéo, mais aussi pour jouer. Voilà c'est le TUF, alors c'est Asus TUF 15. Euh, je crois que c'est ça le nom. Alors de caractéristiques, il a un 3,4 GHz qu'on peut monter jusqu'à 4 en mode turbo. Euh, si je ne me trompe pas. Il y a un 3050 GTX. Euh, puisque dur 569 Go je pense qui est le gros point négatif. Je reviendrai dessus. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore, euh... Je crois que c'est tout en caractéristique. Ah oui, 8, 8, 8, 8, 8 gigas de RAM. Un petit peu bas, bon, j'aurais préféré un 16, mais c'est pas grave. Il est vendu à 939 euros sur Amazon. Donc voilà, c'est pas très cher. Il a... Là, c'est en aluminium, tout le reste, c'est du plastique, hein. euh, Clavier rétro-éclairé, bon, etc. Donc voilà, et je vais vous montrer tout de suite, je vais pas faire passer un peu plus que ça. On va l'ouvrir. Donc qui dit TUVE 15 dit donc cet écran de 15 hein, 15 pouces. Donc c'est plus petit que mon ancien ordinateur, Donc c'était un 17, une date de 17. Voilà. Alors on va l'allumer. Le rétroéclairage des, des touches, c'est uniquement en vert. Donc ne cherchez pas à vouloir le mettre en, en, en, en autre couleur, c'est uniquement en vert. Voilà. Hop. Hop vous avez vu, le démarrage est vraiment vraiment rapide. Rapide, je vais essayer de voir... Euh... Donc voilà, il s'est passé assez rapidement. Donc euh... on est sur Windows 11, rien de particulier, moi c'est bon, la première fois que j'ai des moi j'avais pas Windows 11, j'avais Windows 10 Bon il a pu s'éteindre ans un peu, ne pouvais pas passer en Windows 11, hein. je sais pas pourquoi Mais bon voilà quoi, qu'il en soit au niveau du jeu Voilà à peu près tout ça, on voit bien Voilà donc tout ça, tout ce que vous voyez là Il tourne impeccable là. sans aucun ralenti en mode ultra. Voilà, en ce moment, je fais celui-là, je fais Daisy, c'est mon jeu que j'adore, et celui-là, même 2 mètres 12. Voilà, il, euh, il tourne impeccable <rire> en mode ultra. J'ai essayé après de redésacter si je pouvais vérifier. Donc voilà, c'est bon. Au niveau du montage vidéo, mais il est beaucoup, beaucoup plus rapide que l'autre, hein, parce que l'autre, il avait du 1050, que j'avais. Euh, j'avais 8 Go, par contre j'avais 8 Go à l'époque, c'était pas mal. J'avais 1050, 8 Go, euh, GTX, hein, donc hein, 1050. Euh, qu ce que j'avais encore Je crois que j'avais 2,3 gigahertz, Mais bon, la fait, il, lacets, il a commencé à ralentir. Alors que celui-là, comme il est tout récent, ben, il voilà, marche très très très très très bien. Très rapide. Donc, euh, le seul petit point négatif, il y en a deux, on va dire. C'est à lui, cela voilà le disque dur qui est de 4 qui était attendu. Il est de libre 300 sur 453. voilà bon, même pas 500 giga. 453 giga, euh, c'est moins qu'une Xbox Series X. Euh, ma Xbox Series elle fait 500 giga de disque dur. Euh, là j'ai pratiquement installé juste Daisy et un autre jeu euh, et les programmes habituels, je hein, j'ai pas, pas installé des trucs de fous, je n'ai plus que 295 Go de Libre. Et il n'y a qu'un seul euh, disque dur, c'est complètement aberrant. Sur mon ancien ordinateur où euh, il avait 7 ans, j'avais un, un disque dur à 500 et un, le C et le D, j'avais un disque dur à 1 Tera. Donc, euh, bon. il avait 7 ans hein, l'ordinateur. Je veux dire, c'est là, c'est le gros gros point négatif. Je veux dire, tout ça qui, est, qui a été pris. Il reste plus que ça. Je veux dire, alors que l'ordinateur il est neuf, c'est pire qu'une console de jeu. Quoi. Même une console de jeu, je dirais, la piste de mémoire. Okay. Donc euh, voilà, ça c'est complètement débile. Il va falloir forcément que je m'achète un disque dur externe ou alors, faut euh, essayer de voir si je peux mettre un autre disque dur sur. Je sais pas si sur un ordinateur portable on peut vraiment le faire. Et voilà, ça c'est le gros gros point négatif. Et l'autre point négatif, c'est euh, euh, au niveau de, comment ça appelle, de, quand vous êtes en jeu, vous avez trois modes. Alors vous avez le mode euh, performance, le mode silencieux, et quand vous, bon là il n'est il, il est pas sur euh, courant, mais quand vous êtes sur courant, vous avez le mode turbo. Et si vous le mettez sur mode turbo ou mode performance, quand vous êtes en jeu, putain il souffle, vous entendez la soufflerie, c'est comme si vous... Pareil qu'une PlayStation 4 ou une PlayStation 4 Pro. Si vous avez eu un jour une PlayStation 4 ou une PlayStation 4 Pro, ben voilà, c'est exactement pareil, sauf que vous l'avez à côté. Quand on joue à l'ordinateur, on joue à côté. À moins de brancher une télé et de jouer à la distance avec une manette, mais sinon, si vous jouez clavier souris, vous êtes dessus. Et là, on entend à mort, à mort, à mort. Voilà, ça, c'est le gros, gros, gros point négatif de l'ordinateur. Enfin, euh, le deuxième gros point négatif. Après au niveau de la dalle, c'est en 1980, hein, donc c'est du... pas du 4K, hein. pas du tout, mais... attendez, on va faire voilà, des affichages. Euh... Voilà c'est en 1980, 1920 à 1080 c'est en 144Hz, bon c'est une dalle avec du HDR, hein, HDR forcément, mais c'est pas du 4K, hein. c'est pas du Ultra HD, donc c'est du HD c'est du HD un peu, un peu comment dirais-je, amélioré, avec du... avec du HDR, je sais comme ça, mais c'est pas non plus la folie. Mais c'est drôle, bon, ça va. La dalle est bonne, il n'y a pas de, de problème de déperdition de, de, de, de, de couleurs, avec des, des, des auréoles blanches, je comme ça, donc l'écran est bon. Il euh, n'y a pas de petits euh, pixels morts ou des choses comme ça, donc c'est parfaitement nickel voilà petit petit aussi bémol aussi que j'ai c'est que le, le, le clavier est un peu petit j'aurais préféré avoir un pavé à côté avec des chiffres ça ça me ça, me, ça me, j'utilisais beaucoup là il y est pas il y a juste les chiffres là il faut appuyer à chaque fois sur la c'est sur euh, cadenas ou alors euh, majuscule pour pouvoir l'utiliser hein. donc voilà ça c'est chiant aussi ça c'est vraiment c'est pas c'est pas terrible ça. Mais sinon, voilà, mis à part ces trois petits défauts-là, il marche très très bien, il est très rapide. Euh, tous les jeux, comme je vous dis, tournent en ultra, donc ça c'est bon. Le montage vidéo se fait impeccablement bien, mais en temps c'est normal, une GTX 3050, ça, ça sera le contraire que ça est malheureux. Le prix, il est assez contenu, 914 euros donc voilà, comme ils disent dessus, hein, il est équipé d'une DDR4, d'un DDR3. Non, DDR4, hein. DDR4, euh, il a le Wi-Fi, il a tout. Moi, mon ancien ordinateur qui avait 7 ans, il n'avait pas, pas le Bluetooth, hein. donc euh, ça, aussi, ça va changer la vie. Donc il y a le Bluetooth, il y a tout. Euh, ouais. il y a une, il y a, donc il y a deux ports USB ici, euh, Audi Tess, euh, un port HDMI, un port Ethernet, un port euh, casque, euh, et d'autres aussi, euh, ça fait des, des, des, petits, des, des câbles, ça est tout petit, hein, je vais passer la main je sais plus c'est 3.5 je crois donc voilà donc il a... au niveau connectique il y a tout bon alors, moi, après je pas grand chose à dire de plus on hein. va aller en... en lance et enfin, lance on se lancer rapidement Ça se lance assez rapide. Non, ça va. Franchement, je le conseille. Après, pour les gens vraiment qui veulent vraiment du matos encore plus extrême, on va pas mettre plus cher. Après, ça demande tout de suite à 1300, et 1600, même de plus. Pour un ordinateur, si vous voulez un ordinateur, je coupe ça pour faire du jeu. Euh, si ça vous embête pas trop de l'entendre souffrir. voilà. Il, franchement, il fait parfaitement le job. Tout en ultra, donc c'est bon. Après, si vous voulez euh, faire du montage vidéo comme moi. Voilà, sans, sans partir dans des trucs vraiment de fou, hein. j'ai vraiment du montage vidéo avec tous les, les derniers programmes de maintenant pour votre chaîne YouTube il fait parfaitement le job, il le fait très rapidement, et, et même si vous pouvez faire sur du multitâche ou en même temps faire d'autres choses à la fois, il fait tout. Donc voilà. On va faire un dernier comparo. Et hop, le moins. Très Mon lancer ordinateur, il était comme ça. Regardez le, le mastodonte que c'était, on voit voyait bien, ouais. regardez le mastodonte, comme il était épais, il était gros, c'était un Acer, un Acer, on va à côté, voilà à peu près le, la différence de gabarit, voilà c'est un ordinateur qui a 7 ans, et celui-là c'est la dernière génération en hein. Attendez, on est l'allumer. lumière bien voilà. Lui il s'allumait aussi, hein, tout en rouge, je ne sais pas si on ne peut pas l'allumer d'ailleurs, voilà. voilà. Lui dès que vous l'allumez, il souffle tout de suite, hein. et l'autre est parfaitement silencieux. Si vous l'utilisez en utilisation normale, internet ou même des programmes au faire du montage vidéo, il souffle pas du tout, mmh. non. il ne souffle que lorsque vous jouez mort. et encore à des gros jeux. Donc voilà vous voyez aussi euh, différents écrans beaucoup plus grands donc hein. l'autre c'est un 17, lui c'est un 15 pouces la dalle est plus lumineuse hein, sur lui hein, si vous remarquez bien la dalle elle est vieille celle -là. elle est moins lumineuse que lui vous avez vu elle, celle là comme elle est bien bien lumineuse il est lent hein, plus. ça hein. voilà. il est quand même plus terme, hein, la dalle beaucoup plus lumineuse, il y a les HDR et tout, donc c'est plus saisissant. Les... On va le mettre sur le, le bureau. face c'est avec une GTX donc 1050. Et lui c'est une GTX 3050. Voilà. Les écrans sont les mêmes, c'est 1920 par 1080. Exactement par que Lui il a les HDR en plus et d'autres peut-être d'autres technologies qui le rend plus lumineux. Voilà, le clavier aussi, euh... voilà on bouge comme ça, et on vert comme ça, tu saisis ça, il est très lourd celui-là, il est vraiment lourd, enfin on le sent, il est lourd, il fait beaucoup de bruit aussi quand vous, quand vous le faites jouer, et lui, écoutez, on n'entend pas du tout, lui. il est complètement silencieux, et il est vraiment léger, est très très fin, il fait moitié moins de poids que ça que... n'a rien à voir. Lui, il doit faire au moins peut-être, je sais pas, 3 ou 4 kilos de moins, <rire> C'est euh... Non, pas kilos, je dit. dit, hein. Pas kilos, mais j'ai dit, mais on va dire, allez, je sais pas, 1 kilo de moins comme doit C'est C'est lui, vraiment, vous le sentez Vous sentez qu'il est très très bien. Donc voilà. Vous avez le comparo. Donc des... Des deux des ordinateurs, à côté. Bon, ben voilà. En tout cas, il marche toujours, hein, celui-là. Là, il est beaucoup plus lent, maintenant, quand je fais du montage vidéo ou autre. Je m'en sers parce que... Attendez, est-ce que je peux revenir sur le truc Je le... sais plus que j'avais désactivé ça. Voilà, voilà j'avais deux disques durs. J'avais deux disques durs, regardez. Un de 931 Go et un autre de 118 Go. Voilà, c'est pas mal. Alors que l'autre, regardez, c'est ça que je vous reproche vraiment, vraiment le plus. L'autre, c'est 453 Go, c'est tout. C'est du foutage de gueule, ça. Bon, après, celui-là, il ne vaut, vaut pas le même prix. À l'époque, je l'avais payé 1600 euros. Tu vas te Lui, je l'ai payé 931 euros. Mais bon, 7 ans après, il euh, faut reconnaître qu'il est 3 fois plus puissant, 3 fois plus rapide. Mais il a, il a ce disque dur. C'est pour ça que je garde toujours cet ordinateur là pour stocker mes vidéos. Et quand j'ai des, des documents à mettre. Enfin des, des fichiers à mettre. Donc voilà. Celui-là je, le, je, le je ne le surcharge pas. du voilà. tout. Voilà. En tout cas vous me direz ce que vous en pensez. Je vous souhaite bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Allez, ciao.